Bonjour à tous, euh, je m'appelle Valentin Rességuier, je suis responsable scientifique dans une entreprise du numérique qui s'appelle Scalian. Et euh, aujourd'hui, je vais euh, vous parler d'aléatoire euh, dans euh, la mécanique des fluides, et en particulier de l'océan. Euh, donc, ce qui est euh, important de savoir euh, dans l'océan, c'est que euh, il y a des, euh, euh, des grands tourbillons et des petits tourbillons. Donc euh, là, il y a, par exemple, j'ai fait... Euh, un diagramme, euh, qui n'est pas de moi, euh, euh, où euh, on présente différents phénomènes qui existent dans l'océan. Je ne vais pas décrire tous ces phénomènes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des phénomènes qui sont à des très grandes échelles spatiales, et des phénomènes à des très petites échelles spatiales, et pareil en temporel. Et les plus petits tourbillons de l'océan, ils ont une taille d'environ le centimètre ou le millimètre, et ils sont très rapides, ils ont une échelle environ de la seconde. Et en fait, les meilleures simulations qu'on arrive à faire sur ordinateur, avec les meilleurs calculateurs actuels, euh, elle se positionne plutôt ici. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à simuler proprement des tourbillons qui vont être plus petits que euh, 10 km de large. Donc là, par exemple, c'est un exemple de, de simulation euh, très haute résolution, comme ça. Euh, et on voit qu'il y a des gros tourbillons et des petits tourbillons. Et euh, pourquoi c'est gênant de ne pas pouvoir simuler euh, les petits tourbillons euh, Parce que les petits tourbillons et les gros tourbillons interagissent entre eux. Donc, une façon de comprendre pourquoi les petits tourbillons et les gros tourbillons interagissent entre eux, c'est avec ce qui est souvent connu comme l'effet papillon ou l'effet boule de neige. Donc, on peut le voir en faisant des simulations sur ordinateur. Donc là, par exemple, c'est une simulation vue de haut de la surface de l'océan, avec des zones froides en bleu, des zones chaudes en rouge à l'instant initial. Et j'ai rajouté un petit tourbillon chaud ici, un petit tourbillon froid en haut, et je laisse évoluer euh, la simulation. Il se passe des choses, et au bout d'un moment, euh, les dépressions euh, donc froides et les anticyclones chauds vont se rassembler. Ici, les anticyclones euh, chauds se rassemblent au milieu et sur les côtés. Et si on fait exactement la même simulation, mais on change juste la température de ce petit tourbillon ici, donc vraiment une petite perturbation de la condition initiale, euh, dans ce cas-là, on obtient une, un résultat complètement différent parce que les anticyclones vont se rassembler sur les côtés et euh, pas au centre. Donc euh, on est très sensible euh, aux conditions initiales. Euh, <coughs> euh, et euh, euh, donc c'est pour ça que c'est important les, les petits tourbillons. Euh, et quand on fait des, des simulations plus basse résolution, euh, on ajoute euh, en fait des erreurs parce qu'on ne prend plus en compte ces petits tourbillons. Donc une façon de le voir, c'est euh, on fait une autre simulation à plus basse résolution. Euh, donc en général, on rajoute un terme euh, euh, dans nos équations de la mécanique des fluides. Donc euh, au lieu de transporter une quantité, euh, disons la température, le long du flot, on la transporte mais avec un terme qui dissipe, un hein, laplacien, hein, euh, qui va euh, dissiper les petits tourbillons. Euh, et donc si on fait la même simulation avec la même condition initiale mais à deux résolutions différentes en fait, on s'aperçoit qu'on obtient euh, un résultat complètement différent. Donc, si on essaye de prédire l'océan, même si on a les bonnes conditions initiales, mais qu'on n'a pas un ordinateur assez puissant pour aller à basse résolution, on va avoir euh, potentiellement des prédictions complètement fausses. Et donc, ça, c'est gênant euh, si on veut prédire la météo, mais aussi euh, prédire des écoulements autour de voitures, de drones, d'avions, peu importe. Euh, donc, euh, un autre paradigme, c'est d'accepter le fait qu'on ne va pas réussir à prédire de façon déterministe l'océan. Euh, on va euh, accepter le fait qu'on ne connaît pas les, euh, les tourbillons à petite échelle et on va rassembler ces tourbillons à petite échelle par des tourbillons aléatoires. Et donc pour ça, il faut utiliser le calcul stochastique euh, et les probabilités pour réécrire les équations de la mécanique des fluides dans un autre, euh, avec euh, euh, un autre formalisme. On peut définir une dérivée matérielle aléatoire, donc euh, une dérivée le long d'un flot qui est aléatoire. Euh, et avec ça, on peut euh, faire des équations de la mécanique des fluides, transporter des choses, euh, mais de façon aléatoire, et quand on lance plusieurs simulations, on a plusieurs euh, réalisations qui diffèrent, parce qu'on a une dynamique aléatoire, et dans ce cas-là, si on reprend le même exemple avec euh, une dynamique euh, aléatoire à petite échelle, on arrive à représenter les différents futurs possibles euh, de notre système. Merci.